bonjour c'est Nathalie Krebs de Your Nails on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons voir comment avoir des cuticules parfaites euh, voilà bien souvent on se retrouve avec des cuticules qui ressemblent un peu à ça juste avant d'entamer une pause et là en fait je vais vous montrer comment avoir vraiment de jolies cuticules vraiment très simplement alors il faut savoir qu'il existe différents ustensiles qu'on va pouvoir utiliser pour avoir de belles cuticules et on va voir tout ça tout de suite. Alors, nous allons commencer par le fameux ciseau à cuticule. Vous le connaissez sans doute, et euh, eh bien voilà, il ressemble à ça en général. Il a un bord arrondi très fin. Euh, voilà, il faut pas qu'il soit trop épais. À ne surtout pas confondre avec un ciseau à bout rond qui n'est pas du tout un ciseau à cuticule pour le coup. Voilà, on ne pourra pas du tout couper les cuticules avec euh, ce genre de ciseaux. Vous pouvez essayer, ça, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que le bout soit très très fin et idéalement incurvé de cette manière. Voilà. Sinon, c'est des ciseaux euh, tout à fait classiques et on va pouvoir avancer très doucement. comme ça. Il faut que les ciseaux soient vraiment très très aiguisés euh, pour, que, euh, pour que ça fonctionne bien. Deuxième instrument qu'on peut utiliser, c'est... La pince, voilà, la pince, alors moi je la trouve plutôt sympa, celle-là elle est plutôt, euh, plutôt jolie, vous la retrouvez d'ailleurs sur le site également, voilà, elle est un peu multicolore, elle est vachement sympa, et en fait on va pouvoir également couper les cuticules, mais attention, si vous allez un petit peu trop loin... Euh, par exemple, avant je vous ai fait la dépose, hein, vous pourrez euh, aller voir cette vidéo, j'ai dû la publier euh, peut-être la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous compare la dépose à la lime et à la ponceuse, et en fait quand je suis repassée à la ponceuse, euh, j'ai un tout petit peu dérapé sur euh, sur le coin, donc ici, euh, voilà, je suis, je suis c'est pas fait exprès, j'ai comme dit vraiment dérapé avec euh, avec mon, ma main donc voilà j'ai un tout petit peu touché ma peau mais bon ça n'a pas traversé donc ça va donc on va vraiment voir comment et euh, eh bien comment procéder donc ça c'est les deux premiers instruments qu'on va utiliser et euh, enfin qu'on peut utiliser on, on les utilise pas forcément et ensuite on a la ponceuse et avec la ponceuse il va nous falloir des embouts donc ces embouts vous les retrouverez euh, sur le site également alors je suis désolée j'ai un peu de poussière dessus parce que je les ai utilisés il n'y a pas longtemps et donc du coup vous allez pouvoir utiliser différents types d'embouts alors ils ne sont pas tous pour les ponceuses euh, et ensuite vous pourrez également utiliser ceux que vous préférez c'est à dire certains vont préférer travailler avec des embouts plutôt pointus euh, moi j'ai travaillé très longtemps avec ce type d'embout et maintenant j'aime bien travailler le petit en fait je vais surtout travailler avec ces deux là donc c'est ce que je vais prendre voilà Alors, il faut surtout faire très très très attention hein. Et ne jamais utiliser des embouts de ce type puisque euh, ces embouts, alors bon celui-là hein, c'est un embout boule, euh, c'est bon, mais ceux-là sont vraiment faits pour le gel et donc ne les utilisez jamais pour les cuticules. Alors bien évidemment hein, le bout, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente où euh, je compare euh, le limage à la lime et à la ponceuse, je vous expliquais justement qu'avec ce type d'embout, vu que ici les grains sont tellement fins, on peut déjà avoir un, un peu un effet euh, de, euh, voilà, de de nettoyage des cuticules euh, euh, très sommaire, on va dire. Mais euh, on n'est vraiment pas sur quelque chose de très très très développé. Donc ici, j'utilise, comme vous pouvez le voir, un embout bleu. Il y a différents embouts. Les bleus ont un grain plus épais que les rouges. Les rouges sont plus fins. Donc dès que vous voudrez faire quelque chose vraiment... Euh, d'efficace on va dire on va utiliser le bleu et dès que vous voulez faire quelque chose tout en douceur on utilisera plutôt le rouge et ça vaut aussi pour les autres embouts, encore une fois hein, ceux-là vous les retrouverez également sur la boutique Yournex donc vous avez le site juste en dessous de la vidéo donc je vais allumer ma ponceuse et on va commencer le travail des cuticules Là j'ai commencé à allumer ma ponceuse et en fait je me suis dit c'est bizarre elle ne tourne pas. Et en fait c'est que j'avais oublié de fermer et là du coup ça va fonctionner. Donc surtout si vous avez l'impression que l'embout bah, ne tourne pas, vérifiez bien euh, que, euh, que votre embout est bien sécurisé, bien bloqué. Voilà. Donc là en fait je vais être sur une petite vitesse. Je ne vais, euh, vais pas faire tourner ma ponceuse trop rapidement et je suis sur la position F et là on va passer tout doucement près des cuticules en repoussant un petit peu, on va passer vraiment bien sur les côtés également. On va venir vraiment bien nettoyer la plaque de l'ongle et on va enlever toutes les petites peaux. Mais attention lorsque vous le faites mal vous pourriez faire un trou dans l'ongle juste ici ce qui vous laisserait en fait une trace rouge et c'est vraiment vraiment pas l'objectif donc faites très attention à bien positionner votre embout de ponceuse voilà, je viens également repasser en penchant mon embout D'ailleurs, si vous voulez voir en détail comment avoir des cuticules parfaites, euh, j'ai un cours spécialement dessus euh, dans la formation offerte que je vous offre, bah, que, que vous retrouverez sur le site d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fait ma première partie, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait toute cette partie-là. Et ensuite donc je vais pouvoir faire l'autre partie pour cela je vais mettre la ponceuse en position R et je vais pouvoir la passer de cette manière attention à la pression Essayez d'aller décoller la cuticule. Et je viens nettoyer également les abords de mon ongle. Et là, vous allez vous rendre compte eh qu'il y a une petite peau, enfin, juste ici. Donc, je vous conseille pas de l'enlever de cette manière. Alors, on pourrait, hein. il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut faire vraiment très doucement. On n'oublie pas qu'on est sur du bleu, euh, donc moi, je préfère quand même y aller plus doucement avec l'embout rouge. Alors, on pourrait également venir couper. Donc, c'est petite peau mais attention on pourrait très rapidement venir passer la barrière cutanée et venir faire saigner euh, la cliente de la même manière avec le ciseau lorsqu'on vient couper il faut couper d'une certaine manière il faut pas faire n'importe quoi pour qu'en fait on puisse réellement couper que la cuticule et pas un excès de peau donc là je vous montre vraiment juste un tout petit bout parce qu'en fait je veux vraiment le faire plutôt avec la ponceuse. On enlève vraiment juste un petit peu. L'objectif n'est pas de couper le repli sus-ingual. C'est vraiment juste de couper l'excès de peau. Encore une fois, euh, alors je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je le dis tout le temps dans les cours de formation. Si vous n'avez pas le CAP, euh, vous n'avez pas le droit de couper les cuticules, mais vous devez le savoir. Et donc là, je vais venir passer avec mon embout boule tout en douceur sur les contours. Et je vais venir lisser la peau. C'est ce qui va faire que toute ma pose sera beaucoup plus jolie. En fait, si votre cuticule est bien Préparer, bien nettoyée, en fait toute votre peau sera plus jolie. Voilà, avec les ciseaux, je suis restée un petit peu accrochée avant. Et du coup, là, avec la ponceuse, ben voilà, en passant tout légèrement dessus, ouais, d'où euh, le fait que je n'utilise jamais personnellement euh, de ciseaux parce que ça va tellement vite d'ouvrir euh, la peau. Et là, on a encore l'exemple. je passe le cleaner et vous pouvez voir donc la différence Vous voyez bien la différence avec les autres ongles. Et voilà. Donc J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, comme dit, vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous dis à très très très bientôt pour d'autres vidéos.